Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les protocoles du réseau Internet. Donc, je rappelle qu'Internet, finalement, c'est un mot-valise qui signifie Interconnected Network. On peut considérer que la naissance d'Internet fait suite à la fin d'ARPANET, plus exactement Internet est le successeur d'ARPANET. En 1983, ARPANET passe du protocole NCP au protocole TCP-IP. On considère que c'est à ce moment-là qu'Internet est né. Alors, il ne faut pas confondre Internet qui date donc de 83, avec le World Wide Web qui lui est plutôt localisé au début des années 90, donc de 91 à 93 plus exactement. Le World Wide Web, je rappelle que c'est le protocole HTTP, le HTML bien entendu qui est associé, mais également l'apparition d'uniformes ressources locators, les URL, qui ont permis de démocratiser finalement le web et de ce fait le réseau Internet à tous. Alors, comment fonctionne finalement ici la couche IP Vous devez finalement émettre des paquets sur un réseau au travers de différents liens. Donc votre noyau a pour rôle d'émettre ou de recevoir des paquets et vous avez des configurations données par l'administrateur par rapport aux performances du réseau qui sont données derrière. Vous avez bien entendu ici plusieurs liens disponibles. Au départ, le réseau IP et son ancêtre en fait ARPANET avaient été prévus pour fonctionner sur des réseaux hétérogènes. Il faut imaginer des budgets assez différents entre l'armée et les universités dans les années 70 en fait, l'armée et les universités avaient des matériels assez différents. Par conséquent, il fallait un réseau qui puisse fonctionner quel que soit le matériel associé. ARPANET et ensuite Internet ont été adaptés pour fonctionner sur des réseaux non centralisés. Le but était qu'ils puissent fonctionner quels que soient les problèmes associés sur les liens, mais également sur les stations qui le composaient. Donc il faut imaginer un contexte de guerre froide dans les années 70 encore, et même dans les années 80. Par conséquent, le réseau a été pensé pour ne pas avoir une seule tête pensante. Donc le matériel est hétérogène, on peut utiliser des lions séries parallèles, modem, etc. On peut ensuite se baser sur un support réseau, qui est un modèle non connecté, qui est le plus fiable a priori. Pas forcément le plus fiable en termes de données, mais celui qui va vous ramener le maximum de données. Et vous avez un adressage qui était au départ de 32 bits, qui a été revu à la fin des années 90 par un adressage de 128 bits, qui est IPv6. Donc on parle d'adressage ensuite et de routage qui sont hiérarchiques, en règle générale. Et tout ce qui est administration du routage et les outils de mise à jour sont distribués. Alors je vais parler un petit peu d'adressage ici. L'adressage était au départ l'adressage IPv4 de 32 bits. Donc on avait un certain nombre d'adresses, 4 milliards d'adresses possibles dans l'absolu, dont un certain nombre qui était privés Et il y a également un nombre d'adresses multicast qui était disponible. Alors la représentation, vous la connaissez tous, c'est effectivement une représentation sous 4 nombres décimaux ici, séparés par des points. Concernant IPv6... L'adressage est désormais passé non pas à 64 bits, mais à 128 bits. L'idée, la représentation qui a été choisie, c'est d'utiliser des blocs de 16 bits. Donc ici, on a 8 blocs de 16 bits. Ça représente ici 16 octets, qui sont séparés donc par des doubles points. Alors cette représentation, elle est en hexadécimal, par conséquent. Vous avez donc des blocs de 16 bits séparés par des doubles points. Il y en a 16. Et pour faciliter la lecture, on peut éventuellement les compresser. Alors comment faire on peut éliminer les zéros qui sont en tête d'un bloc. Par conséquent, toutes les parties bleues peuvent être ici effacées. Et on a le droit également de compresser une seule fois le bloc qui est représenté par une suite de zéros en le représentant par deux points, deux points. Par conséquent, on a le préfixe, le suffixe et la partie interne est uniquement un bloc de zéros. Alors pour donner une image, IPv6 fournit à un facteur dispre. Il fournirait autant d'adresses dans l'eau de tous les océans qu'il n'y a d'adresse IPv4 dans un millimètre cube d'eau. Donc en théorie, si on réfléchit en termes de densité, le nombre d'adresses IPv6 dans l'eau de tous les océans est à un facteur 10 près, équivalente au nombre d'adresses IPv4 qu'on aurait dans un millimètre cube d'eau, pour vous donner une idée. Alors l'eau de tous les océans, j'imagine que ce n'est pas forcément visible. Il faut imaginer un cube de 2000 km de côté, voilà, pour vous donner une idée de la taille. Donc deux fois la France en taille, et ça serait un cube associé. Alors Pour l'adressage ipv 4 je fais quelques petits rappels ici, je vous rappelle effectivement les différentes classes, je vous laisse les lire, et je passe assez rapidement au mode de construction, c'est encore une fois un rappel, entre les classes A, les classes B et les classes C, où on sépare l'identifiant du réseau de l'identifiant des machines à l'intérieur du réseau, pour les réseaux par défaut, qui sont dans les classes par défaut. Je rappelle que le multicast, c'est une classe particulière dans laquelle, finalement, il n'y a pas d'identifiant machine. Toutes les machines peuvent s'abonner à une adresse multicast. Et par conséquent, il n'y a pas de raison qu'on sépare l'identifiant du réseau d'un identifiant machine qui, là, est vide, en fait. Et tout ce qui était proposé en RFU, c'était quelque chose qui était prévu, en fait, pour IPv5. Mais IPv5 n'est jamais vu le jour. Finalement, ça n'a pas été utilisé par la suite pour éviter des problèmes de confusion. Je rappelle un petit peu les notions de masque. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je rappelle identifier un réseau, identifier une machine. Et je rappelle également la notion de « et » logique entre l'adresse IP d'une machine et son masque qui permettent d'obtenir l'adresse du réseau. Donc l'adresse du réseau qui est donnée avec une suite de 0 derrière. En fait, on a appliqué un masque « slash 24 » ici, qui est finalement un masque binaire où on garde les 24 premiers bits et on efface les derniers. Par conséquent, ça revient à faire un et binaire en appliquant ce qu'on appelle un masque avec 24 bits à 1 suivi de 8 bits à 0 qui une fois que le calcul est réalisé vous conserve uniquement les 24 premiers bits et efface les 8 derniers bits pour vous donner l'identifiant du réseau. Alors il existe des adresses réservées à des usages particuliers. Il y en a une en particulier qui est utilisée souvent quand on n'est pas encore configuré ou que le champ est vide tout simplement. C'est le cas par exemple de l'adresse 0.0.0.0. On la voit par exemple circuler la toute première fois que vous vous connectez sur un réseau pour demander à un serveur DHCP s'il est disponible. Donc on utilise cette adresse là en tant qu'émetteur. Il existe des adresses de broadcast, je ne vais pas désigner toutes les adresses ici, mais il existe des adresses de broadcast où on fixe tous les bits de l'identifiant machine à 1. Et enfin, je rappelle qu'il existe une adresse spécifique de classe A, 127.x.y.z, qui désigne finalement la machine locale qui est toujours disponible, le loopback, sans que vous ayez forcément de carte réseau. Je note également les intranets, les adresses qui sont réservées pour des intranets. Il y en a une seule de classe A. Il y en a plusieurs de classe B. Je vous laisse les compter. C'est de l'ordre de ici 16, puisqu'on peut faire varier la valeur de 16 à 31 pour l'identifiant du réseau et ensuite, vous avez l'identifiant machine qui, lui, peut être varié sur les 65 000 possibilités. Pour les classes C, c'est même, la même chose. Vous avez des adresses en 192 quelque chose où le quelque-chose est séparé en deux parties. Une partie qui continue l'identifiant du réseau, et une deuxième partie qui, elle, est spécifique à l'identifiant machine. Finalement, vous avez 256 réseaux intranet de classe C, qui contiennent chacun 250, je vous laisse calculer le nombre de machines. Il existe d'autres adresses, le but c'est de ne pas les détailler toutes ici. Alors, le classful a existé jusqu'au milieu des années 90 à peu près. Mais en fait, on s'est retrouvé avec un problème avec l'explosion justement du web. Tout d'abord, les entreprises ont voulu très rapidement avoir des adresses de classe B. Elles ont consommé très rapidement les adresses de classe B en voulant 1000 adresses IP par exemple. Et par conséquent, elles se sont rabattues sur les classes B. Elles sont ensuite basées sur les classes C. Alors l'idée d'une classe C c'est finalement si vous fusionnez quatre classes C consécutives, mais ben finalement vous avez 1000 adresses IP qui sont consécutives et donc vous pouvez utiliser quatre adresses de classe C. Mais je rappelle que les adresses de classe C, il y en a deux fois moins que des adresses de classe B, qui elles-mêmes sont deux fois moins nombreuses que les adresses de classe A. Donc là on se retrouve finalement à devoir ensuite, une fois que les classes C ont été rapidement consommées, se rabattre sur les classes A et les redécouper. Et en faisant cela, on s'est petit à petit ramené à ce qu'on appelle une, une classless interdomain routing, une classification CIDR, qui a fait finalement disparaître petit à petit les classes A, B, et C, qui ont été redécoupées intelligemment. Et derrière cela, pour les utilisateurs, on a utilisé de plus en plus des NAT pour pouvoir, derrière une adresse IP, avoir plusieurs utilisateurs masqués, et éventuellement maintenant plusieurs intervenants différents derrière une seule adresse IP. Donc le classless interdomain routing... Depuis 1993, c'est ce qui a permis de tenir en transition sur maintenant quasiment 20 ans. On est passé désormais sur la non-attribution possible et on passe de plus en plus en IPv6. Je peux vous laisser regarder éventuellement votre adresse IP ADSL sur la hiérarchie RIP ou via la commande WIZ pour ceux qui peuvent l'installer. Vous avez possibilité effectivement sur RIP.net qui est euh, les réseaux IP européens. Donc Le, le terme en fait est un terme français, hein, euh, réseau IP européen qui désigne cette, cette interface ici, vous avez la possibilité de savoir un petit peu comment votre IP pour votre ADSL ou votre fibre est justement localisée et dans quoi elle est répartie. Alors pour l'adressage IPv6, on se retrouve effectivement avec un certain nombre de groupes qui ont été découpés, je vous les présente très rapidement ici, il existe des adresses qui sont réservées, les 0 8 qui veut dire que le premier octet sera donc un octet à 0. Vous avez des adresses unicas qui sont en slash 3, ils commencent par un 2. Ce qui veut dire qu'ici, les quatre premiers bits sont à la valeur 0010 ou à la valeur 0011. 1. Donc ça, ce sont des adresses unicast internet. Vous avez des adresses locales qui sont autoconfigurées, qui sont soit uniques, soit uniquement valables sur le lien, qui sont des adresses qui sont données ici-dessus. Et enfin, vous avez des adresses multicast qui vont commencer par FF, avec une classification également qui est donnée ici. Alors concernant les adresses IPv6, on peut remarquer une chose, c'est que souvent, on se retrouve avec les 8 derniers octets qui viennent de votre adresse matérielle. Très souvent, votre adresse matérielle est utilisée pour créer, à partir de l'adresse MAC, l'interface des 8 octets. En fait. Je vais parler désormais de la structure d'un datagramme IPv4. Alors on peut remarquer qu'ici il y a une décomposition par bloc de 32 bits. Chaque ligne est un bloc de 32 bits. Et vous avez un certain nombre d'éléments qui apparaissent, et éventuellement des options qui peuvent apparaître à partir de la sixième ligne, mais qui peuvent effectivement ne pas exister avant vos données ici. Alors on commence par le numéro de version, qui est sur 4 bits, c'est simplement une version 4, pas de surprise là-dessus. Donc sur 4 bits, vous avez la version 0.1.0.0 qui est donnée. Et ensuite, vous avez la taille de l'entête. tête La taille de l'entête tête est codée sur 4 bits également, mais elle désigne des blocs de 32 bits. C'est-à-dire ici le nombre de lignes que vous avez finalement. C'est soit 5 lignes, soit 6 lignes si j'ai une option IP éventuelle, suivie de bourrage, pour compléter mon bloc d'options. On pourra avoir plusieurs, plus de lignes éventuellement si on a des options supplémentaires qui dépassent les 32 bits ici. Donc la taille de l'entête en général elle est de 5, mais elle peut effectivement être supérieure à 5 dans ces cas-là. Alors le type of service, il a été proposé au départ, mais n'a pas réellement existé. Désormais, vous avez ce qu'on appelle du div Serve et du ECN. Pour le div Serve, ça concerne en fait finalement différentiel service, c'est-à-dire ça fournit de qualité de service, de la classification de service, à savoir est-ce que votre paquet doit aller très vite mais peut être perdu (cas de l'audio) ou est-ce qu'il faut qu'il soit obligatoirement transmis quelle que soit la latence associée (cas par exemple d'un téléchargement de fichier). Actuellement, on est en best effort, c'est-à-dire, en gros, on fait au mieux sur le réseau, on essaie de transmettre toutes les données au mieux sur le réseau, en fonction, effectivement, de la charge du réseau et des matériels qui sont intermédiaires. La longueur totale est une longueur qui est donnée sur 16 bits en incluant l'entête IP. Donc, par conséquent, si on prend une longueur de 65535, ce, ce qui peut être encodé sur 16 bits ici, moins l'entête qui fait au minimum 20 octets, finalement, on peut obtenir une taille d'un paquet IP, en termes de données, qui est de 65 515 octets, à l'intérieur duquel il faudra peut-être rajouter des protocoles intermédiaires de type UDP par exemple. Alors, deuxième ligne concerne la fragmentation. Je ne vais pas parler ici en détail. Il y aura des numéros d'identification qui vont nous servir pour rassembler les fragments principalement. On en verra par la suite. Il y aura quelques drapeaux qui vont être donnés. Donc, euh, en particulier, le DON FRAGMENT, le S FRAGMENT, etc. vont être donnés. Et enfin, il y a un déplacement de fragments qui est une sorte d'offset. Quand vous avez coupé un paquet en plusieurs parties, ben finalement, ces éléments-là vont permettre de rassembler, de donner un ordre aux différents fragments. C'est la partie originale du paquet qui a été coupée, avec un facteur 8 près, puisque c'est par bloc de 8 octets. Alors le TTL, le Time to Live, au départ, c'était le nombre de secondes, mais c'est très rapidement devenu le nombre de sauts à travers des routeurs. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une durée de vie qui est par exemple fixée à 64 et à chaque fois que vous traversez un routeur, vous allez décrémenter cette valeur. Si un routeur fait passer cette valeur de 1 à 0, votre paquet est détruit, d'accord Donc là, c'est le point essentiel, se dire que le TTL est décrémenté. C'est une sécurité. Si jamais votre paquet part en boucle dans un réseau entre deux réseaux ou autres, il y a plusieurs routeurs, eh bien, il passera forcément à 0 au bout d'un certain nombre de tours dans la boucle. Ici, cette sécurité est présente, elle est toujours disponible, heureusement, et elle est décrémentée. Et si vous passez de 1 à 0, à ce moment-là, votre paquet est détruit. Vous n'avez pas de paquets IP qui peuvent circuler avec une valeur à 0 dans un réseau. Le protocole. Il s'agit ici finalement d'une valeur numérique entre 0 et 255, sachant que 0 est réservé, qui permet finalement d'indiquer le contenu des données pour pouvoir ensuite le décoder. Alors, Je prends quelques exemples, quelques valeurs. Par exemple, la valeur 17, c'est UDP, ou la valeur 6, c'est TCP. Mais des valeurs simples comme 1 ou 2 vous donnent des protocoles de type ICMP ou IGMP. Donc ça, je pense que ce sont des choses que vous avez potentiellement vues parce que vous avez déjà utilisé Wireshark. En fait, le décodage se fait grâce à ces éléments-ci à l'intérieur du champ protocole. Le contrôle total d'entête. Pour valider non pas les données, mais l'entête, c'est-à-dire que l'entête n'est pas eu d'erreur, on se fiche ici des données, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un checksum, c'est-à-dire une somme en complément à 1. Alors attention, la somme complément A2, vous l'avez vu en cours, mais là c'est un complément A1 qui est légèrement différent, par bloc de 16 bits. Vous allez additionner vos blocs de 16 bits en les lisant 16 bits par 16 bits. Et ensuite, vous allez mettre le complémentaire ici, de manière à ce que la somme de votre entête soit finalement à 0. Alors, c'est uniquement sur l'entête, ça donne du travail au NAT à chaque fois qu'il change les adresses IP, mais ça se fait par sommation complémentaire éventuellement dans certains cas. Et vous vous retrouvez donc avec cette valeur-là qui, normalement, est calculée à chaque fois. A la suite se trouve bien entendu l'adresse IP source à l'adresse IP de destination, sur 32 bits chacune. Ça, il n'y a pas de surprise. Et éventuellement des options supplémentaires, qui peuvent aller d'un octet à 40, selon le type d'option. Alors ça commence par le type, qui est sur un octet, et ce type en fait vous donne une longueur juste après. Et donc si vous avez des options de longueur variable, elle est suivie de la longueur, mais c'est assez rare. Et pour éventuellement avoir des blocs de 32 bits, ces options sont suivies de ce qu'on appelle du bourrage, parce que sinon vous n'avez pas de bloc de 32 bits. Et par conséquent, vous n'aviez pas de possibilité de faire des, des tailles d'entête qui sont multiples de 32 bits. Donc voilà un petit peu pour le principe d'un datagramme IPv4. Et on remarque une chose ici, c'est qu'il y a une longueur totale sur 16 bits, qui, elle, est de 65 000 octets, mais qui peut passer dans des liens qui sont de taille variable. J'avais parlé lors du dédié court du MTU, le Maximum Transmission Unit de vos différents liens. Je prends un exemple ici. Imaginez, vous soyez sur un lien token ring avec un MTU de 4500 octets. Puis vous passez sur un lien en 802.3 donc Ethernet soit avec finalement un MTU de 1500 octets. Par conséquent votre paquet IP il doit pouvoir soit s'adapter soit être fragmenté. Alors on peut essayer de trouver la taille maximale supportée par les différents liens c'est à dire ici ça serait 1500 moins la taille de l'entête éventuellement qui seraient données ici, et donc s'adapter aux différentes configurations pour pouvoir transférer vos données à l'intérieur de paquets IP vers Internet. Une autre solution, c'est aussi de fragmenter. On peut se permettre en IPv4, justement il y a des options pour le faire, de couper votre paquet IP, ou plutôt les données de vos paquets IP en fragments pour pouvoir transférer les données sur les différents liens. Alors comment faire La fragmentation d'un datagramme IP peut être faite à l'aide de la deuxième ligne que j'avais indiquée dans l'entête. Qui, à partir d'un identifiant de paquet qu'on va fixer, va vous permettre de dire que le paquet va être fragmenté en deux sous-parties, par exemple, une demi-500 octets et une seconde qui sera peut-être un peu plus petite ici. Et à partir de ces deux fragments, le premier va indiquer que vous avez une base qui commence au début du paquet original. Par contre, il y a un fragment suivant qui, lui, va être donné par le next frag. Et le deuxième paquet, qui est le second ici, ben finalement, va vous dire qu'il n'y a plus de fragments qui suivent. Mais par contre, la base, il faut la décaler de 1480. La fragmentation, on essaye en général de l'éviter. Mais pour cela, on se base soit sur des tailles standards supportées. Par exemple, 1280 octets et en général un dénominateur commun choisi par IP. Et en particulier IPv6, qui est une des valeurs pour lesquelles il est conçu. On ne peut pas avoir de fragments qui soient plus petits, de liens qui supportent des valeurs inférieures, en fait. Mais ici, on se retrouve ici, effectivement, avec la possibilité de calculer le MTU. Entre la source et une destination d'Internet, c'est-à-dire à travers les différents liens, tout simplement en testant. Alors pour ça, je vous laisse vous référer à la partie ICMP qui va suivre pour voir un petit peu comment faire, comment faire ces tests. Alors j'en arrive au protocole de contrôle d'IP, qui est le protocole ICMP. Alors, il est composé d'une entête. IP, ça, il n'y a pas de surprise, suivi d'un type, d'un code et d'éléments qui sont de taille variable. Il y a également un checksum. Alors, je vais parler surtout des types et des codes qui sont euh, a priori ce qu'on trouve les plus fréquemment. Par exemple, si je prends le type 8 et le code 0, ben, j'obtiens finalement la demande d'écho. Et si vous tenez le type 0 et le code 0, vous avez la réponse écho. Donc, ces deux euh, types ICMP sont justement utilisés par la commande ping. Vous avez des types de compte-rendu de réseau inaccessibles. Alors, on ne va pas prendre par cœur. Je vais vous prendre un exemple ici. Il y a un protocole HS. Qu'est-ce que ça signifie, protocole HS En fait, le protocole en lui-même, il ne peut pas tomber en panne. Mais en fait, ça veut dire ici qu'il n'est pas supporté. Imaginez que vous testiez un protocole autre que TCP ou UDP sur une machine qui ne supporte pas ce justement nouveau protocole. Et bien, dans ce cas-là, vous êtes censé recevoir le protocole HS en vous indiquant effectivement que l'élément n'est pas supporté. Pour le reste, c'est ces standard réseau HS, le port n'est pas ouvert, port HS, etc. Vous avez des informations qui remontent éventuellement ou pas selon le filtrage, les règles de filtrage que vous avez, vers la machine qui a testé euh, l'information. Deux autres points. Le premier, c'est la fragmentation refusée. Et je vais revenir un petit peu sur euh, les problèmes de fragmentation. Si je souhaite ne pas fragmenter, il est possible d'indiquer le, le flag d'on de fragment à 1. C'est-à-dire qu'ici, je vais plutôt que laisser la fragmentation se faire, mettre en place le flag non-fragment à 1 Par conséquent, mon paquet n'a pas le droit d'être découpé comme c'est indiqué ici. Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il Si je me retrouve sur un routeur au fur et à mesure de l'avancer au travers des différents liens vers ma destination lointaine, qui ne peut pas faire passer mon paquet parce qu'il est trop gros, il passe dans un lien dont le MTU est trop petit par rapport à la taille du paquet, Eh bien, ce routeur est censé m'envoyer un message ICMP, fragmentation refusée. Par conséquent, je sais que mon paquet est trop gros, je vais donc diminuer sa taille jusqu'à ce que je trouve la bonne limite, la bonne valeur. Je peux faire ça par dichotomie, par exemple, pour passer tous les liens qui me séparent de ma source et de la destination lointaine. Donc ça, c'est typiquement le protocole tracePass qui va être utilisé. Donc tracepass qui va permettre de calculer le pass MTU discovery. Donc la commande s'appelle TracePass. Et le protocole, c'est le pass MTU discovery qui permet de calculer la taille maximale d'un paquet IP pour éviter sa fragmentation tout en atteignant une destination. Et donc maximiser finalement le volume par rapport à l'entête, les tailles d'entête, l'overhead qui va être donnée là-dessus. Un autre protocole que l'on verra par la suite, qui concerne la commande TraceRoute, c'est le type 11 qui indique que le TTL est détecté à 0 Alors là c'est surprenant, on peut se dire, tiens, quand un TTL est détecté, c'est qu'on n'a pas au départ, mis un TTL de valeur assez forte pour atteindre une destination. Alors, Ça peut nous permettre de connaître le nombre de sauts pour atteindre une destination. Si je mets un TTL, par exemple, en utilisant le même principe, qui est faible, je sais que, par exemple, je n'atteins pas Google en 3 sauts, en 4 sauts, ou en 5 sauts. Donc, je peux faire le test et voir le nombre de sauts qu'il me faut pour atteindre une destination. Mais ici, il y a mieux encore. La commande trace route, elle envoie volontairement des paquets à destination d'une destination que vous précisez dans la ligne de commande, donc trace route par exemple www.univ-lil.fr, mais vous allez mettre des TTL volontairement faibles. Si je mets un TTL de 1, par exemple, ben, le premier routeur qui va traiter mon paquet, ça sera vraisemblablement chez vous votre box. Pourquoi Parce que votre box va devoir faire passer votre paquet à travers un NAT, déjà, et ensuite, c'est le premier routeur que vous devez traverser. Par conséquent, lorsqu'elle va devoir décrémenter le TTL, elle va le passer de 1 à 0. Et dans ce cas-là, elle va vous indiquer une erreur en vous disant, ah ben tiens, je ne peux pas faire passer ton paquet. Alors, en quoi c'est utile qu'elle vous renvoie une erreur ben, Vous savez que finalement, ici, le premier nœud que vous traversez, c'est votre box. Alors, vous en doutiez certainement. Mais, vous avez l'adresse IP de votre box. Ou plutôt, l'adresse IP de l'interface visible de votre côté vers votre box. Une adresse en 192, 168, point, quelques choses, en règle générale. Vous pouvez faire ça également en plaçant le TTL non pas à 1, mais à 2. Et là, vous voyez l'idée, c'est que vous allez traverser votre box, qui va décrémenter le TTL de 2 à 1. Mais le prochain routeur vers la destination, lui, va passer le TTL de 1 à 0. Encore une fois, c'est ce routeur-là, s'il est poli, qui va vous répondre en vous indiquant un message d'erreur de type ICMP disant votre TL est passé à 0. Et ainsi de suite, en faisant varier les différentes valeurs de votre TTL vers une destination donnée, eh bien vous pouvez savoir quelles sont les adresses IP des routeurs traversés, ou plutôt les interfaces visibles des routeurs traversés vers une destination donnée. Donc, ces messages ICMP vous permettent finalement d'avoir de l'information soit sur la taille des liens, indirectement, soit sur les routeurs intermédiaires via effectivement ici le, le type 11. Alors nous allons passer à la structure d'un datagramme IPv6. Alors on voit ici que déjà la taille de l'entête est deux fois plus grosse, mais en même temps les adresses IP sont quatre fois plus grandes. Il y a cependant moins de champs. On peut remarquer ici que déjà la partie fragmentation a totalement disparu. Elle est en fait en option. On peut la mettre en option, mais normalement c'est uniquement si nécessaire, car en IPv6 on implémente un calcul du MTU et on exige un MTU minimal de 1280 octets, alors que c'était un MTU minimal de 68 en IPv4. Donc par conséquent, on suppose que les liens supportent déjà des données conséquentes. Alors il n'y a pas de checksum ici. Finalement, on n'a pas du tout de checksum. La vérification est, liée, est laissée à la liaison. On supporte que désormais les liaisons sont suffisamment fiables pour avoir à recalculer finalement, ces valeurs-là à chaque fois que vous traversez un routeur. On retrouve les classes de trafic, le diff serve et les ECN. Alors, J'ai parlé tout à l'heure de diff serve, je pas parlé d'explicite congestion network. Ce sont des éléments qui permettent de savoir si à un moment donné, il y a de la congestion sur votre réseau. J'en avais parlé au tout début du cours sur le réseau. Donc diff serve, c'est pour... Le QoS, Quality of Service. Et ECN, c'est en cas de congestion. On va le signaler, mais également savoir si tous les éléments, y compris de bout à bout, supportent le marquage de congestion. Ce qui est une option assez récente finalement. Elle a moins de 15 ans, on va dire. Vous avez possibilité de marquer un flux. Alors ça, c'est une valeur de 16 bits qui est ici. Alors, elle est potentiellement utile si vous voulez que tous les routeurs assurent la même route, dans la même direction, un même flux. C'est-à-dire, en gros, vous voulez passer tout votre flux à travers une seule route et pas avoir des routes qui changent. Le type du header suivant, ainsi que la taille de la charge utile, mais ça c'est quelque chose de classique, le type de header suivant permet d'indiquer finalement le protocole ou éventuellement, donc en fait le protocole ça se rappelle de l'UDP, du TCP ou SMP, mais on peut rajouter également des options sur des valeurs supplémentaires qui vont être rajoutées à la suite et qui sont elles-mêmes chaînées sous forme de liste chaînée en fait. Donc on peut avoir par exemple du 6 si TCP, 17 si UDP. on peut indiquer 59 si pas de header, mais ça c'est assez rare, et en fait, vous allez avoir des éléments supplémentaires qui vont être ajoutés en plus des champs connus. Vous avez le nombre de sauts restants, qui est l'ancienne valeur de tel, finalement ici appelée hop limit. On se retrouve avec une valeur qui est le, du même principe, mais le nom a changé, tout simplement. Et enfin, vous avez vos adresses qui prennent quasiment la totalité de votre entête. Je rappelle que les adresses IP V6 sont sur 128 bits. Alors, une note... ARP, le fameux protocole ARP dont on a parlé, il disparaît totalement d'IPv6, ainsi d'ailleurs que d'HCP. Donc ARP disparaît d'IPv6, il est remplacé par NDP, Network Discovery Protocol, qui est une sous-partie d'ICMPv6, c'est-à-dire que tous les éléments qui étaient au départ des greffons ARP, DHCP, etc., ont été intégrés dans le protocole ICMP désormais, et font partie de sous-classes d'ICMP qui est désormais beaucoup plus complexe que pour ICMPv4. Alors petit à petit, le trafic augmente en IPv6. On était actuellement en alors 25% en début 2019, ça progresse. Je pense qu'on est à, aux alentours de 30-40% actuellement, selon les statistiques de, de Google. Alors qu'il faut imaginer qu'en 2014, c'était à peine 2% du trafic en full IPv6. Donc de 2% en 2014, on est passé à 5% en 2015, 10% en 2016, 16% en 2017. Je vous donne les chiffres que j'avais jusqu'à présent. Et je vous laisse éventuellement regarder les statistiques, j'essaierai de les indiquer dans les, les notes. Alors comment voir ce chaînage Je vous montre ici une capture assez rapide. Donc on a un exemple d'un paquet d'un datagramme IPv6 qui contient un message ICMPv6 qui lui-même est de type NDP, Neighbor Discovery Protocol. Alors on, plus exactement, on est en train de solliciter euh, les voisins pour obtenir finalement à la fois leurs adresses IP, mais également les adresses matérielles associées. Par conséquent, vous allez avoir les réponses effectivement à cette, à cette sollicitation. Alors, comment est structuré un réseau IP Donc, vous avez souvent un ensemble de réseaux qui sont organisés, ce qu'on appelle sous forme d'AS. Je prends un exemple. Une AS, ça peut être l'Université de Lille. C'est l'AS 1725, par exemple. Vous pouvez chercher l'AS Neuropal qui également, elle, était adjacente à l'AS de Renater, l'AS 2020, par exemple. Donc on peut trouver une liste complète des AS. Hein. Je vous laisse chercher ça sur le, sur le web, j'essaierai de mettre ça en description également. On peut, à partir des différentes AS, avoir les informations sur la manière dont les AS sont routées entre elles, via un protocole, qui est le Border Gateway Protocol. J'avais parlé principalement lors du cours précédent de protocoles de routage interne. Ici, il s'agit du protocole de routage externe, BGP, qui va vous permettre de router entre les différents AS, les paquets. Alors pourquoi ce n'est pas un protocole de routage standard En fait, selon la politique d'un AS, vous pouvez être amené à router différemment, je prends un exemple, selon le coût des liens, parce que vous payez la transmission, vos paquets dans d'autres AS en faisant des choix qui seront certainement différents de vos voisins. Ce n'est pas forcément le plus court chemin qui va prévaloir ici. Par conséquent, chacun va avoir une politique de routage qui sera faite par différents chemins. Donc, c'est des routages de chemins pour accéder, par exemple, à la règle de routage YouTube en prenant un chemin qui est peut-être moins coûteux que vos voisins ou vos, un autre provider pour pouvoir transférer les paquets plus ou moins rapidement, mais avec un coût plus ou moins élevé pour accéder à, au serveur YouTube. Donc ici, on peut distinguer également certains réseaux particuliers qui sont des dorsales. Ce sont des réseaux ici sans poste, qui par exemple sont uniquement constitués de routeurs pour interconnecter les réseaux utilisateurs des réseaux, par exemple, de fournisseurs d'accès ou de services ou éventuellement de contenu. Donc ici, l'exemple, ça peut être une dorsale, une fibre transatlantique avec un certain nombre de points de connexion pour alimenter les différents intervenants de différents pays. Donc on distingue, en règle générale, dans un réseau, des machines des postes qui ont une adresse donnée et ensuite vous avez des postes particuliers ce sont des passerelles qui sont des machines gateway interconnectées, qui ont deux adresses et donc deux interfaces pour faire le pont entre deux réseaux ou plus de deux réseaux ici on peut voir également que s1 c'est une machine passerelle entre trois sous réseaux de l'université par exemple vous avez des sous réseaux d'université et elle va jouer le rôle ici de passerelle entre ces trois sous réseaux pour éventuellement filtrer le trafic il est ici possible de découper le réseau en sous-réseau en rajoutant des bits supplémentaires au masque. Ça, c'est un rappel. Donc là, on vous donne deux exemples avec l'extension du masque. On voit désormais que on appartient, pour l'exemple qui est donné ici, à un sous-réseau en slash 128 et pas 0, simplement parce que le masque a été tendu, alors que l'adresse est la même. Donc l'important est ici de toujours donner à la fois l'adresse, mais également le masque, pour savoir dans quel réseau ou sous-réseau vous êtes Alors, il est possible de découper en deux sous-parties, mais vous pouvez éventuellement redécouper une des parties, comme c'est indiqué ici, mais on pouvait en découper une des parties en deux autres sous-parties en faisant varier la longueur du masque ici. Donc ici, on est dans un cas de Variable Length Subnet Masking, qui est la méthode la plus standard de nos jours, système de masque CIDR, mais qui avant pouvait être un peu plus bidouillé. Alors, je vous présente ici une table de routage administrative. On distingue en général quatre champs, les deux premiers pouvant être fusionnés, pour une adresse, une destination, un groupe d'adresses globale, c'est-à-dire qu'en gros, ici, vous avez à la fois une adresse réseau et son masque permettant d'indiquer finalement une plage d'adresses de toutes les adresses disponibles sur ce réseau. Vous allez avoir soit un lien direct, via une interface, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de passerelle. Et dans le second cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un lien indirect. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faudra passer via une passerelle pour atteindre cette destination. Donc selon le type de lien, vous allez faire le choix soit de router directement sur le lien qui vous est donné, l'interface, mais sinon vous allez devoir envoyer la trame à la passerelle pour que votre paquet IP soit ensuite routé par la passerelle à un autre à routeur ou éventuellement directement à une autre machine. Mais là, dans ce cas-là, on sait qu'on est sur un cas indirect. Pour les masques, une règle qui prévaut, c'est qu'on considère toujours les masques de réseau les plus forts, ceux qui sont les plus spécifiques. Par exemple, on considérera toujours les, moins, les slash 32, les slash 31, etc. d'abord, pour ensuite redescendre sur des masques plus généraux. Bien entendu, le plus général étant le masque en slash 0, qui est le masque par défaut, c'est-à-dire la route par défaut. Quand vous avez l'adresse 0.0.0.0 suivie du masque slash 0, dans ce cas-là, vous êtes finalement sur la route dite par défaut. Et par conséquent, si toutes les autres règles ne sont pas applicables, eh bien, cette règle-là, ou une de ces règles-ci, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, va prévaloir. Alors, je vais parler un petit peu de routage distribué ici en donnant l'exemple du protocole RIP, le Routing Information Protocol. Donc, le Routing Information Protocol, c'est un exemple de protocole interne, IGP, Interior Gateway Protocol. Il en existe un autre qui est OSPF, mais dont je ne parlerai pas parce qu'il est un peu plus complexe à illustrer. C'est un protocole état de lien. Celui-ci, c'est justement le protocole que l'on a vu en détail qui correspond à l'algorithme de routage distribué par vecteur de distance. Il permet aux différentes machines de construire leur table de routage en échangeant leur table avec leurs voisins. Par conséquent, ici, vous allez avoir un ensemble de destinations qui vont être fournies. Donc ici, vous avez soit un réseau et un masque, soit simplement des adresses réseau qui sont fournies dans le cadre' d'un hein, classe full. Mais là, on peut supposer qu'on est sur la version 2, vous avez à la fois des réseaux et des masques qui vous sont fournis, avec une métrique, un nombre de sauts. Donc à chaque fois, vous allez avoir un certain nombre d'éléments comme ceux-ci. Vous avez des réseaux et une métrique en nombre de sauts qui vont être envoyés entre les différents liens de vos voisins. Vos voisins vont vous envoyer ceci Et vous allez recevoir ces éléments-ci via différents liens. Par conséquent, vous avez la métrique, vous avez les réseaux distants accessibles et vous pouvez faire le calcul de savoir par qui vous allez passer. Alors qui En fait, il faut savoir qui vous a envoyé l'information. Alors vous pouvez vous dire, j'ai différents liens, je sais sur quelle interface j'ai reçu cette information. Mais imaginez que vous soyez sur un euh, bus, sur un des interfaces, il faut savoir quelle est l'adresse IP de qui vous a envoyé l'information et son adresse MAC associée. Alors ça, on peut le retrouver effectivement on en allant fouiller dans l'entête IP et éventuellement la trame Internet qui est au-dessus. Mais là, je parle juste de l'entête IP. J'ai l'entête IP qui est fournie avec l'entête UDP également. Et dans l'entête IP, ben, j'ai l'information de qui m'a envoyé l'information pour savoir par qui je dois passer pour atteindre ces réseaux avec cette métrique-ci. Et là, j'applique finalement l'algorithme de Bedman ford qui est classique pour pouvoir faire le calcul des distances minimales pour atteindre une destination donnée. Alors, il existe, pour localiser les machines sur réseau, le fichier, le fameux fichier host, slash etc slash host. On a une liste d'adresses qui peut être fixée en dur dans ce fichier. Mais de nos jours, c'est quelque chose qui est déconseillé, ou alors dans des cas bien spécifiques. On a des fois des alias, par exemple ici, vous avez des alias sur tout ce qui est multicast IPv6, vous le voyez juste en dessous, euh, au niveau des routes, des nœuds, des routeurs, etc. Donc du multicast qui désigne soit tous les nœuds, soit tous les routeurs à l'intérieur de votre réseau, etc. Soit tous les autres, vous voyez effectivement qu'il y a différentes adresses qui désignent ces éléments multicast. De nos jours, on utilise plutôt le fichier de résolution symbolique, ou plutôt le système DNS, et pour ça, on a besoin d'adresses IP de résolveurs DNS qui vous sont souvent fournis automatiquement lorsque vous, vous branchez votre machine et qui se retrouvent dans l'officier « slash etc slash resolve.conf » une fois que votre machine a booté. Alors, je rappelle, le système DNS, on part de la racine, c'est-à-dire que la racine a connaissance de responsables pour les domaines, les top-level domaines, .com, .org, etc., et chacun des top-level domaines va connaître également des responsables pour les différents sous-domaines associés. Donc, ce sera un processus itératif qui peut être assez long si on demande à un résolveur de faire tout le travail, mais comme le résolveur dispose d'un cache, eh bien, dans ce cas-là, vous allez à la fois au niveau du résolveur, mais aussi à la fois au niveau de ma machine, ne pas avoir besoin de redemander à chaque fois quelle adresse de www.youtube.com, par exemple, parce qu'elle sera conservée un certain laps de temps dans votre cache pendant les, euh, la session que vous êtes en train de réaliser. Alors les commandes les plus standards, vous connaissez la commande ping. Je la présente ici avec des options qui permettent de lancer par exemple ici un certain nombre de fois en émettant un temps supplémentaire entre les scores. Donc vous avez un certain nombre de lancements qui ont été faits avec une mesure du temps qui est faite. On peut changer le TTL, on peut changer également la taille du paquet de manière à voir si les fragmentations peuvent être réalisées ou non. Donc il y a un certain nombre d'options que vous pouvez déclencher sur la commande ping qui ne sont pas standards. remarquez qu'entre Windows et Linux déjà ce ne sont pas les mêmes commandes, ce ne sont pas les mêmes options qui sont utilisées à ce niveau-ci. Je vais revenir sur la commande traceroute. La commande traceroute permet de connaître les routeurs intermédiaires pour atteindre une destination. Par exemple, ici, www.impos.gouv.fr. Comment fonctionne cette commande Elle envoie, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, des paquets UDP. Donc En fait, c'est vraiment un protocole. Au départ, c'était un hack, mais c'est devenu un protocole. Elle envoie des paquets UDP, mais finalement, dans l'entête IP, eh bien, en fait, le TTL va être mis à une valeur volontairement faible, par exemple 1. Et donc, seul le routeur de premier niveau va vous répondre, celui de l'université, par exemple, ici. Et ensuite, vous allez mettre un TTL de 2. Et bien, dans ce cas-là, c'est le routeur qui suit celui de l'université pour atteindre la destination. Il peut y en avoir potentiellement plusieurs dans certains cas, parce qu'il peut y avoir plusieurs routes pour atteindre la même destination. Mais ici, par exemple, c'est le même qui répond trois fois, en vous indiquant le temps en seconde. Ainsi de suite, vous allez faire ça jusqu'à ce que vous arriviez soit au nombre de sauts maximum indiqué ici, soit à la destination. Je rappelle également la commande ARP, qui peut être utile pour connaître ou pour modifier les associations entre l'adresse IP et l'adresse MAC dans votre cache de votre machine à vous. J'insiste sur un point. Ici, il s'agit bien de votre machine. On n'est pas sur un switch, on est bien sur votre machine. Et votre machine, de manière à ne pas avoir redemandé à chaque fois quelle est l'adresse MAC associée à l'adresse IP pour, par exemple, votre routeur, premier routeur, ou pour une des machines qui est sur votre réseau, eh bien, elle garde ça dans un cache. On peut afficher le cache actuel, on peut effacer la totalité de votre cache en utilisant l'option ⁇ -d-a ⁇ ou même effacer une association. Mais vous pouvez même fixer une association dans le cache de votre machine, à condition bien entendu que cette association ne soit pas fausse. Alors, bien entendu, il ne faut pas la confondre avec la table de résolution des commutateurs, des switches ici. Alors je prends encore une fois la note. Hein. Je rappelle que ARP est totalement remplacé par le Neighbor Discovery Protocol en IPv6. Donc, c'est celui-ci qui permet de découvrir les autres sur le même lien, de déterminer les adresses matérielles et même de découvrir les routeurs par défaut. En fait, il prend le rôle même du DHCP dans ce cas On reparlera de DHCP par la suite pour que vous ayez quand même connaissance. Donc, le Neighbor Discovery Protocol, finalement, couvre a priori tout ce qui était rajouté en externe via ARP et DHCP auparavant. Alors, la commande route ou IPR, selon que vous soyez, je rappelle ici, là, je vous donne des commandes qui sont Linux d'ancienne génération. La commande actuelle, c'est IPR ou IP espace route, qui est une commande purement en Linux, qui n'est d'ailleurs pas spécifique BSD. C'est-à-dire que sur un système BSD, il faudra utiliser encore l'ancienne commande, si vous êtes sur un système qui n'est pas Linux. là Je vous montre les trois exemples associés qui donnent une table de routage avec là, à la fois la destination et le masque. Je rappelle que quand vous êtes en train de rechercher pour une adresse IP quelle est la décision à prendre, vous allez appliquer les différents masques qui sont présentés ici avec l'adresse de destination que vous souhaitez viser. Et si à un moment donné, vous obtenez la valeur qui est à gauche ici, eh bien, ça veut dire que vous avez trouvé une règle qui est soit à donner à l'adresse de la passerelle. Ici, par exemple, si c'est 127, c'est simplement une route locale ou une route qui est une interface directe. Et si jamais vous avez une adresse qui est un peu plus complexe, ça veut dire que vous devez passer par une des deux passerelles, comme c'est le cas ici, pour la route par défaut. Donc là, c'est une table de routage Windows. On voit effectivement les hacks qui ont été faits. Si on a un petit peu le fonctionnement... Tout ce qui est local pour la machine locale 11.6, qui était la machine a priori qui était configurée, en fait, c'est redirigé sur le loopback 127.0.0.1. Vous pouvez le remarquer ici, et le loopback finalement, c'est celle-ci. Ça redirige sur 127.0.0.0, qui est l'adresse locale, en fait, ici, de votre machine, ou plutôt le loopback associé. Et pour tout ce qui concerne les cartes réseau, vous avez accès directement à l'adresse 134.206.x.y, c'est-à-dire toutes les machines associées. 134.206 sont direct, directement accessibles sur le lien actuel. Et sinon, pour toute autre route que 134.206.xy, par exemple, eh bien dans ce cas-là, vous allez prendre une des deux passerelles. Alors a priori, ça peut être un choix soit aléatoire, soit fixe. Ça dépend des, des systèmes ici. Pour pouvoir accéder, finalement, via cette passerelle au réseau Internet, via la route par défaut. Je rappelle qu'ici, on efface la totalité de l'adresse pour obtenir forcément 0.0.0.0, vu que le masque est un masque qui efface tout ici. Il est constitué uniquement de 0. On peut changer les routes, alors là c'est un exemple pour des routes par défaut, ou des routes spécifiques vers une destination. Là j'indique en fait une route vers une destination donnée de manière spécifique via une passerelle, en indiquant potentiellement la métrique ici. Je vais arriver aux deux derniers slides qui me paraissent importants. Le premier concerne en fait la traduction d'adresses automatiques, Network address Translation, c'est plutôt le NAT qu'on utilise. On vous a remarqué que tous les réseaux privés et toutes les adresses privées ne peuvent pas communiquer sur Internet. Tout simplement parce qu'on est dans le cas d'adresses privées, que les adresses privées ne doivent pas circuler sur Internet. Donc volontairement, ces adresses-là ne sont pas censées circuler. Et pourtant, de chez vous, vous pouvez le faire. Pourquoi Mais Je rappelle le fonctionnement du NAT. Vous avez un routeur intermédiaire qui peut être votre box ou éventuellement euh, d'autres éléments du réseau de votre provider, pas forcément votre box dans certains cas, qui vont jouer le rôle de passerelle entre le réseau privé, votre réseau privé et Internet, Potentiellement via des, euh, des éléments intermédiaires, dans le cas du Rate carrière. Alors, l'idée finalement, c'est que votre box, je prends l'exemple de votre box, se fasse passer au niveau du réseau privé pour un des interlocuteurs de votre réseau. Donc vous allez lui envoyer les paquets qui sont à destination de Elle va avoir une adresse IP publique qu'elle va utiliser pour se faire passer pour vous. Donc à chaque fois qu'elle enverra un paquet à destination d'extérieur, c'est elle qui prendra la responsabilité de l'envoyer avec son adresse IP publique. Elle aura donc remplacé l'adresse IP source par son adresse IP publique. Et si à un moment donné, vous avez une, IP, une réponse qui revient sur cette adresse IP publique, elle va être remplacée par l'adresse IP privée originale. Par exemple, lorsque vous faites un ping, je prends l'exemple d'un ping parce que justement ici, je suis sur un paquet IP ICMP standard. Eh bien vous allez avoir la réponse qui va vous revenir, la réponse ICMP associée à léco request de, de départ. Par conséquent votre box aura mémorisé des éléments vous permettant de savoir qui avait lancé le ping, à quel moment, pour pouvoir vous le réattribuer. Alors le problème se pose quand vous avez non pas une seule source mais plusieurs sources dans le réseau privé. Donc il faut être capable ici de faire finalement un mapping des connexions pour savoir qui avait été l'interlocuteur de départ, la personne qui avait pris la parole au début dans le réseau privé, pour ouvrir une communication avec l'extérieur, et ramener la communication vers le bon intervenant et le bon port à l'intérieur, dans le cas d'une connexion avec des ports. Là, on utilisera effectivement des notions de ports, mais ici, c'est hors propos pour le début de ce cours-ci. Un deuxième protocole intéressant à connaître, c'est le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Alors, la question qui se pose, ben, c'est comment configurer une nouvelle machine. En fait, lorsque vous branchez une machine sur un réseau, en général, vous n'avez rien à faire. Ça se fait automatiquement via votre box qui joue le rôle de DHCP également. Que fait finalement votre box ou tout autre DHCP lorsque vous branchez une nouvelle machine sur un réseau Normalement, vous allez fournir une adresse IP sur le réseau et un masque pour lui indiquer les machines qui sont apportées. Vous allez lui fournir également un routeur par défaut pour donner une connexion vers Internet quand vous n'êtes pas sur le réseau local. Et enfin, vous devez fournir aussi un serveur DNS, un résolveur DNS pour assurer la traduction symbolique, par exemple de un pot ici, donc la solution est automatique, c'est-à-dire que quand vous vous connectez sur un réseau, il y a à un moment donné, votre machine qui va lancer un DHCP Discover, elle n'a pas d'adresse IP, ce n'est pas grave, elle mettra des zéros dans l'adresse pour la source, et elle enverra un broadcast sur tout le réseau, donc des 255 pour la destination, en envoyant finalement un DHCP Discover qui est inclus, qui est encapsulé dans un paquet UDP, pour voir s'il y a potentiellement des serveurs DHCP qui sont disponibles. Alors, si c'est le cas, normalement, un des serveurs DHCP va vous répondre en proposant son offre de service. Et vous, vous allez désormais faire une requête de demande de configuration qui va vous la proposer en vous donnant, en règle générale, une adresse IP, un routeur, un DNS. Alors, la question qui se pose se poser, c'est que si plusieurs serveurs DHCP répondent, dont certains illégaux, qu'est-ce qui se passe, effectivement On peut avoir des soucis sur la configuration, ici. Et on peut se poser la question ensuite de la, validé... de la véracité des informations qui vous ont transmises. Alors, je reviens au final sur la configuration d'un réseau. Ici, avec finalement les différentes couches. On est finalement sur du matériel, la couche 1, OSI. Vous avez par-dessus cette couche physique, finalement, vous avez par-dessus la couche liaison qui elle est réalisée souvent par des drivers. On va reprendre l'exemple ici de, de drivers. Donc l'Ethernet, très souvent, mais on peut avoir du PPP sur Ethernet ou des choses comme ça. De SLIP j'en ai pas parlé ici, c'est pas le but. Pour la couche réseau, vous avez la couche IP avec ICMP ou IGMP également. Sur la couche transport, on connaît principalement le protocole UDP qui est non connecté et le protocole TCP qui lui est connecté. Je rappelle que c'est le transport à l'intérieur des applications. Et enfin, par-dessus, sur la couche application, qui est la couche finalement 5, 6, 7, OSI, on y met tout. La couche session, la couche présentation et la couche application. Finalement, c'est la couche application qui joue ce rôle là. Vous vous retrouvez finalement ici avec différents protocoles du SMTP, du FTP, HTTP, etc. Vous avez des exemples qui sont donnés ici, mais vous pouvez imaginer les différents protocoles que vous connaissez en termes de couches associées. Et là, on est sur la couche application au niveau du réseau IP.